Bonjour à tous et à toutes, ici c'est deux quasi les moins de là. Folie! Bonne de mangoulou Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire à Mister EQ Simple, on va aller demander du coup aux filles et aux hommes combien de partenaires ils ont eu jusqu'à présent. C'est une question quand même importante. Ouais. En espérant qu'ils seront honnêtes. Voilà. Honnêteté. Salut, tu vas bien Salut ça va Très bien. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas Très bien et toi Très très bien, merci. Est-ce que d'abord tu es en couple Oui. Depuis combien de temps 4 mois. Okay. La question c'est est un peu osée, mais j'aimerais que tu sois honnête. Est-ce que tu promets Ouais. Ok. Oui. Mais jusqu'à présent dans ta vie, combien euh, du coup euh, de partenaires as-tu jusqu'à présent Magé okay. Enfin euh, en couple Non. Tout. 3, 6, 7, 4. Tous des relations sérieuses ou des relations. Relation D'accord, ok. Alors là, vous tombez sur la mauvaise personne, je ne peut vraiment jamais compter quoi. Fourchette peut-être, fourchette. Ah, je Autre sais. 5, 5, 10, je sais pas. Comment On peut peut-être 4, 5, 5, 10. Ah, je pourrais pas vous dire, mais euh, plus que ça, ouais. Plus que ça Ouais. Okay. 8. 8, d'accord, ok. Et combien de sérieux dans les 8 3. 3, d'accord, ok. Plus des relations sérieuses ou des relations d'un soir Relations d'un soir. Quoi Relations d'un soir. De copains Ouais, de copains, ouais. J'ai dû en avoir 4 ou 5. 4 ou 5 Ouais, enfin 2-3 relations sérieuses et le reste. 2-3 relations sérieuses sur les 5 Ouais, 3. 3, 3, 3, 3. 3. C'est des 3 du coup euh, sérieux ou 3 euh... Non, 3 sérieux. 3 sérieux, d'accord, ok. Des copains ou ce que tu veux euh, 5. 5 Oui. Plus relations sérieuses ou relations d'un soir euh, pff, les deux. Les deux, les deux oui. En gros, moitié-moitié, quoi Euh... non, on va dire un, euh, non, pas, pas sérieux, et les quatre, oui. Ah, okay. oui. Mais combien ouais. as-tu de partenaires jusqu'à présent dans la vie euh, deux, je crois. D'accord, c'est deux... deux. deux. Euh, en mode sérieux ou deux en mode plan d'un soir ou... que euh, c'est friend Non, plutôt sérieux. Les deux Ouais. D'accord. Oh, j'en ai aucune idée. Sincèrement, j'en ai aucune idée. Vous n'avez pas compté, c'est ça Non. Je l'avais tellement. Mm -hmm. euh, non, c'est pas ça. C'est que je compte pas, je me prends pas la tête. Quoi. Voilà. Quand tu... Donc, je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire. Une fourchette, peut-être. Puis de fourchette. Je sais pas. Euh, une quinzaine, je pense. Ok, d'accord. On a plus eu de relations, plus euh, amusement que de relations sérieuses. Non, parce que j'ai eu beaucoup de relations sérieuses. Les trois relations sérieuses étaient longues. Ah, okay, longues, longues. trois. Ouais. Après, le reste est un peu court, quoi. Voilà. voilà. Trois. Trois relations sérieuses ou une relation par exemple sex-friend ou compagnie Non, sérieuse. D'accord, ok. Et toi, du coup, combien Un ah, seul. Et donc, c'était du sérieux Très sérieux, oui. D'accord, ok. Ah, avant que tu sois marié, du coup Ouais, c'est logique. <rire> c'est mieux, je pense, pour, pour le l'homme. Euh, je dirais à peu près 15 15 Ok, 15. Euh, relations sérieuses et. ou relations d'un soir euh, j'ai jamais eu une relation d'un soir. Ok, du coup c'était 15 relations sérieuses Ouais, sérieuses qui ont duré plus d'un mois quoi. Ok, ça va. Bon. 3, 4, Quatre, d'accord. Les quatre c'est des relations sérieuses ou c'était euh, Ouais, sérieuses. Pour toi, est-ce que c'est est -ce est un nombre conséquent ou pas Du coup, cool, les relations sérieuses. Les trois Je... relations sérieuses étaient longues. Ok, longues. Et 3, ouais. après le reste c'était un peu court quoi. Voilà. voilà. D'accord, ok. Donc euh... Ça va. Ça va, ça va. Pas une fille facile. <rire> j'ai pas dit ça, hein, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça Je sais pas, non, ça va, je pense. Ça ça... Va, ça... Ouais, je pense que ça va. Okay. C'est raisonnable. Non, je trouve que ça va. Pour mon âge, ça va. D'accord, ok, d'accord. En bah, tout je te remercie en tout cas. De rien. Non, pas encore, non. Parce qu'il y, y a plus que moi, mais il y a moins que moi. suis au milieu, genre. Au milieu Ouais, normal. Ok, ça marche. Est-ce que pour toi, tu trouves que c'est un nombre assez important ou c'est un nombre... Euh... Correct, ou euh... Non, c'est un nombre correct. d'accord, ok. Tout dépend de la manière dont on va se positionner, mais je crois, Donc pas pour moi c'est normal. C'est normal, okay. ouais. euh, Franchement, deux, c'est pas très beaucoup. <rire> d'accord, ok. <rire> et... toi, tu en veux plus Ouais. D'accord, ok. Euh, pour moi, c'est un petit chiffre, je pense. D'accord. Et c'est quoi un gros chiffre pour toi, Alors du coup En fait, je pense que c'est en rapport avec l'âge. Vu que je suis jeune, du coup, j'ai eu moins d'expérience, ah, okay. et plus on est vieux, plus on a d'expérience. Logiquement ouais, logiquement, ouais. Et tu as quel âge 32 ans. Ok. Donc vous c'est pas trop les relations d'un soir ou compagnie. Pas trop non. D'accord, ok, d'accord. Est-ce que pour vous, vous trouvez que c'est un nombre assez euh, conséquent, 3 ou euh, je pense quoi Genre chill. chill Et toi du coup Je hein, trouve que c'est un nombre assez important ou.. Euh... Bah non. Okay. Okay. Okay. En tout cas, je vous remercie en tout cas. Hein. Je vous remercie. Ouais. Selon toi, est-ce que c'est un nombre conséquent Non. Ou pas Non, je pense pas. Non. Je pense que c'est normal. C'est normal Ouais. Okay. ok, merci à toi. rien. Est-ce que pour toi tu trouves que c'est un nombre assez conséquent ou un nombre... Ça va. Ça va, okay. ouais. bah, Je te remercie en tout cas. Merci. merci beaucoup. Oh, non, non, il n'y a pas de... Non, non, c'est pas un nombre conséquent, je pense. Non, non. Ok, ça marche, ça marche. En tout cas, merci à vous en tout cas. Merci, bonne journée. Merci, merci à vous aussi. Coup. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo-là. Partagez, mettez un pouce bleu et en commentaire Team Guru et dites dans les commentaires combien vous avez eu, vous, de partenaires. Honnêtement, hein, pas de mytho voilà, ouais. ciao